Elle est prête Alors, pour faire un gâteau, il me faut un plat. Un plat, tiens. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre Il me faut de la farine. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre De la levure. Du sucre. Et qu'est-ce qu'on peut encore qu mettre Du beurre Non, qu qu que... Des oeufs. Des œufs Et du, du, beurre. du beurre. Et du chocolat Oui. Et qu'est-ce qu'on fait après On mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. On mélange, on mélange. Quand il est prêt, quand il est prêt, qu'est-ce qu'on fait C'est pas. On fait quoi quand il est prêt le gâteau ah, Attends, souffler. On le met dans le four et on souffle. C'est chaud Oui. Ça brûle Oui. Il est cuit Non. Il est cuit Non. C'est chaud. Est-ce qu'il est cuit maintenant Non, toujours pas. Non. Ah, on va encore le cuire un peu alors. Est-ce qu'il est cuit maintenant Oui. Oui Alors, on va ouvrir. Qui il est pour Il est pour moi oh, il est pour toi Tu vas le manger oui, oui, oui, oui. Il est bon Oui Tu partages avec moi Non Tu partages avec Laetitia Non, tu gardes tout pour toi. Oui. Mmh. Le gourmand mmh. Tu me donnes pas un oui. bon Non Il est bon <rire> Comment on fait un gâteau Tu sais comment on fait un gâteau Alors, il me faut un plat. J'ai un plat. Et pour mon gâteau, il me faut des œufs, de la farine, du beurre, du sucre et de la levure. Et je mélange. Oh, Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Je mélange. Et après, on met dans le, dans le four. C'est graisseux. C'est graisseux. Oh, c'est chaud dans le four. Encore. Est-ce que c'est cuit oui Sûr que c'est cuit Oui Est-ce que mon gâteau est cuit Oui Oh oui, il est cuit oh. ah oui. J'ai mangé tout ton gâteau Maintenant, je vais faire avec toi. D'accord, vas-y